D'abord, ça nous a permis de construire les bacs. Première bac, maintenant deuxième bac qui sont très importants parce qu'on peut, par exemple, au lieu des fleurs, on peut planter euh, les, les, les salades. Et puis, euh, donner possibilité aux gens, c'est agrandir aussi. Par exemple, on était chercher les gens de home pour, euh, pour apprendre les grands bacs. Et ça les permettrait de sortir, sortir. Euh, et puis voir autre chose, et puis j'ai proposé aussi pour les enfants de Home. Euh, Aujourd'hui vous, vous allez avoir à peu près 30 personnes, d'habitude on est quinzaine, donc quinzaine qui chacun sont bac. Les gens nous aident euh, à voir comment on, fait, on doit planter, quand est-ce qu'on doit planter, quel genre de choses euh, marcherait bien ici dans, les, dans cette dans ce climat ou dans, cette, dans ce petit espace parce que ce n'est pas si grand que ça. Aujourd'hui, c'est de fabriquer les bacs. Fabriquer les bacs avec les euh, ouvriers de la ville, avec de, des personnes d'ici et nous raconter, donc faire petite fête pour terminer l'année. En même temps, avoir remercier pour toutes les belles choses qu'on qu a reçues avec les subsides. Un lien affectif aussi c'est lié, on se dit bonjour, quand on peut rentrer vis à l'un ou à l'autre, qui n'est pas là par exemple. On fait des échanges aussi de, de graines. On essaie de se rassembler maximum parce qu'il y a des gens qui travaillent, des gens qui ne sont pas venus toujours, mais on a envie de grandir vraiment à le cercle de, de gens de Fouella Quenois, où ils peuvent se trouver à fait à trouver le bien-être en même temps, faire quelque chose, construire quelque chose de positif.